Alors Au sein de BNP Paribas Personal Finance, ce qu'on a mis en place, on l'a mis en place dans le cadre du lancement d'une plateforme de partage de connaissances. Cette plateforme a été lancée en 2017, donc c'est pas très vieux. Elle est destinée aux collaborateurs marketing de BNP Paribas Personal Finance et son objectif est de faire circuler l'information, de partager les bonnes pratiques. Elle regroupe environ 800 collaborateurs et son objectif de base, c'est vraiment d'accélérer le business en s'inspirant de ce qui a marché dans un pays pour le répliquer ou l'adapter dans un autre pays et donc gagner du temps. Dans ce cadre-là, euh, donc on demande aux pays de, de présenter leurs bonnes pratiques, leurs projets, et on s'est aperçu que la vidéo était un média très très efficace. Dans un premier temps, on a travaillé de manière très amateur avec des auto-interviews sur, euh, sur les iPhones, euh, de chacun, on s'est dit que ce serait bien de se professionnaliser et c'est là qu'on a contacté Pitchy. Euh, on, a, on a donc aujourd'hui un accompagnement par Pitchy. Et l'intérêt pour nous, c'est que nos collaborateurs qui ne sont pas du tout des communicants, à travers ce service proposé par Pitchy, sont accompagnés ils sont encadrés. Mais néanmoins, il y a beaucoup de flexibilité parce qu'on a le choix de différents templates, de différents modèles. Et on est rassuré parce que les équipes de Pitchy sont toujours présentes. On peut leur poser des questions, il y a un vrai coaching. Il y a même des formations sur place dans nos locaux ce qui permet d'avoir une bonne qualité de vidéo sans être un professionnel et sans perdre trop trop de temps au montage.